Salut les astros, alors où euh, que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Alors nous voici dans la véranda, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va faire un petit peu de bricolage. Alors vous avez vu la dernière vidéo concernant le système pour positionner un téléphone portable pour faire du push-to, et puis euh, ben, l'amélioration avec la lunette, euh, donc euh, j'ai mis un viseur pointe rouge. Alors maintenant je me suis dit, ben, au niveau du réemploi, euh, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma lunette, euh, la lunette du chercheur que j'ai remplacée, puisque moi, ce que j'aime bien, c'est un peu détourner les objets et savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors le réemploi, c'est un peu mon ADN également. Alors voici la lunette que j'ai euh, dégagée. Hein, voilà. On a des lentilles, etc. Donc Il y a des choses à récupérer là dedans. Hein. Et puis la première chose que je me suis posé comme question, eh bien, c'est ça, là. Donc je viens de le dévisser, ça se dévisse. On a ici, un... ben, finalement, c'est un... Un... Un... un oculaire. Oui, c'est un oculaire avec à l'intérieur, eh bien, un réticule. Hein Vous avez un réticule ici. Ce serait dommage de le perdre, sachant qu'on peut faire pas mal de choses avec un oculaire réticulé. Bon, Ça peut s'acheter, hein. pas de souci. Hein. Ça coûte même pas très cher, au final. Hein. Moins d'une trentaine d'euros, vous avez les premiers oculaires réticulés. Il y en a même certains qui sont éclairés. Voilà. Euh, par contre, euh, bon, bah, ça je vais pas le jeter. Hein. Donc je me suis dit, ça c'est un oculaire. Euh, c'est l'oculaire H20 qui a été de qui est de très mauvaise qualité en fait et qui a été fourni avec euh, la lunette à la base hein, c'était dans la boîte donc ça ça a fait un temps hein, j'en ai acheté de nouveau hein, j'ai acheté des omégons et puis euh, j'attends d'autres oculaires que je me suis commandé hein, voilà donc ça ces oculaires là finalement ils vont finir dans un placard etc euh, je me suis dit tiens ben, je vais je vais mettre euh, je vais mettre l'oculaire dedans mais eh, ça flotte hein. alors je me suis dit ben, ça ça va m'aider voilà, si je démonte, ici ça se dévisse, donc ça peut se revisser, hein. ce n'est pas une transformation euh, définitive, hein. ça peut se remettre. Voilà. Je le démonte, je me suis dit, bah, puisque ça c'est le, le coulant qui va dans le porte-oculaire, bah, je vais mettre ça dedans, ah zut, ça flotte encore un peu, pas grand chose. Hein. Donc voilà, Hop, je me suis jeté sur une boîte de lait, ou une boîte de jus de fruits, je ne sais plus. Enfin, Vous savez, les tétrabriques, hein, les, les briques, les briquettes de jus de fruits ou de, de lait, vous avez, euh, c'est du carton, et à l'intérieur, c'est aluminium. Hein, donc, c'est quelque chose de rigide, de solide, d'épais de, et qu'on peut découper facilement. On peut faire pas mal de choses avec une tétrabrique. Hein. Il y a plein de tutos sur Internet pour faire des, des trucs do it yourself avec ça. Donc, moi, je me suis dit, bah, je vais prendre une petite bande, voilà, vous avez compris, hein je vais entourer la bande autour de euh, l'oculaire réticulé. Voilà. Et puis je vais venir placer voilà, mon coulant. Voilà. Et ça tient. Alors ça tient suffisamment pour que ça ne tombe pas. un euh, peu secouer dans tous les sens, ça ne tombera jamais mais suffisamment ça coulisse, ça permet effectivement de faire coulisser cette partie-là, de la faire tourner, pour pouvoir placer et régler le, le réticule dans le sens hein, du filage de, du ciel, hein, filage de l'étoile, ou, ou de la planète, ou de la tâche solaire, ou du cratère, voilà, pour que ce soit dans le bon axe. Voilà, je n'ai plus qu'à serrer, voilà j'ai un, un, un oculaire réticulé euh, de récup. Hein. Je pourrais sans doute m'en acheter un, mais voilà, j'en ai fait un. C'est mieux que de jeter tout ça ou de le laisser pourrir dans un placard. Vous avez encore des lentilles, je pense que je ferai sans doute quelque chose avec ça. Euh, et j'ai d'ailleurs découvert dans cette lunette, voilà, si je dévisse encore cette partie-là, j'ai une partie à dévisser, vous avez en plus ici un petit dispositif, qui se place ici, c'est un prisme. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est un prisme. Un prisme qui a été taillé. Euh, voilà. Et donc, ce petit dispositif, je pense que je vais pouvoir faire quelque chose au niveau spectrographie, je ne sais pas. Euh, à vérifier. Euh, c'est un truc à, à faire. Mais euh, voilà. Je vais essayer de de phosphorer là-dessus. Si vous, vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à me laisser des commentaires là-dessus. Voilà les amis. Et puis bah, où vous que soyez dans l'univers, portez-vous bien et puis moi je vais aller me faire une petite euh, soupe de potimarron.